Bonsoir à tous. Hop là Super Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les lives du jeudi by Armel. Bienvenue. J'attends que vous arrivez euh, tranquillement. Euh... Comment je fais pour ça Bienvenue à tous, je vois qu'il y a du monde sur Facebook, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous pouvez bien me faire un coucou ou un signe de façon à ce que je puisse voir qui est derrière moi, qui est là, qui est présent, je vous souhaite la bienvenue pour ce live du jeudi Bayarmel, comme tous les jeudis à 18h30 en live sur Facebook et sur Instagram. C'est toujours une joie pour moi d'être là, de partager ce moment avec vous. Euh, de vous amener des, des contenus de qualité, fruit de mon expérience et aussi, euh, oui, de mon expérience. Parce que c'est vrai que tout ce que... Hello Fabrice, bienvenue <rire> Parce que c'est vrai que tout ce que je vous partage, que ce soit en séance ou en, dans mes séminaires ou mes conférences, sont, sont des partages authentiques, oui, parce que c'est des partages d'outils, de, de prise de conscience que j'ai expérimenté moi-même et qui m'amène aujourd'hui à un certain résultat et donc ça me fait vraiment plaisir de vous partager ça. Donc bienvenue à tous qui êtes sur, euh, sur Instagram et sur Facebook aussi. J'ai un petit souci sur Instagram par contre parce que je voulais faire un, une manip et je pense que ça, je, je suis un peu démunie par ça parce que je ne trouve pas la solution mais je pense que je vais rectifier ça de suite parce que ça va pas être possible. Hello Audrey, bienvenue donc, on va faire ça comme ça. Hop là, vous voyez, vous êtes dans mon cabinet ici. Émilie, euh, salut tout le monde, comment je fais pour orienter ça Ah, voilà, super, on va faire ça comme ça. Bon, vous allez voir un peu mon écriture à l'envers sur Facebook, mais je n'ai pas trouvé la solution à ce truc-là, ah, sur Instagram, donc je suis navrée. Diane, je te fais un coucou, bonjour à tous, Elodie, Émilie, bienvenue à ceux qui sont sur Facebook, Petite Fleur, bonjour, choix partagé, moi aussi. <rire> C'est super, un thème intéressant pour une fois que je parle de sexualité. Enfin, bon, les gens qui me connaissent en séminaire et en atelier collectif, le sujet est très ouvert, n'est-ce pas Mais en, en... On partage comme ça en live, j'en ai jamais parlé aussi ouvertement. Euh, non pas que je suis... C'est juste que voilà, il faut un temps pour tout. Euh, mais l'aborder dans ce sens-là, j'ai trouvé ça quand même très très intéressant. D'avoir une sexualité épanouie ne veut pas dire forcément, euh, on va dire, il ou elle t'aime. Donc c'est un peu ça le questionnement, c'est-à-dire pourquoi on s'emballe, pourquoi est-ce qu'à un moment donné quand on se retrouve dans une relation et on trouve ça chouette et on trouve ça génial et, et pourquoi on perd toute notre objectivité comme ça et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on finit par croire en fait qu'en <rire> qu en fait on est amoureuse quoi, voilà, que « ah oh là là, j'adore » et on a une vie, une interprète, une lecture erronée de la situation donc… En tout cas, moi, je voudrais vous partager vraiment le fruit de, de mon expérience sur ce sujet-là qui, moi, m'a changé littéralement ma, ma vie. Donc, euh, est-ce que le plaisir, avoir un plaisir sexuel, implique forcément le fait que l'autre, qu'il qu t'aime ou qu'elle t'aime ou que vous l'aimez en fait Et vous allez voir que pas forcément. On peut absolument vivre et avoir un plaisir sexuel sans forcément aimer la personne. Et vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas mon truc à moi… Voilà, j'aime pas m'envoyer en l'air pour rien, baiser, c'est pas mon truc. On va dire ce qu'il y a, on va assumer le sujet. Et en fin de compte, ben, vous allez vite voir qu'en fait, vous vous trompez. Et moi, mon but aujourd'hui, vraiment à travers ce live, c'est de vous amener de la clarté sur ce sujet pour que vous puissiez vous positionner avec justesse dans vos relations et que vous puissiez prendre soin vraiment du réel, qu'est-ce qu que c'est un sentiment, un réel sentiment amoureux, qu'est-ce que ça veut dire, à, à quoi c'est connecté vraiment, comment on peut identifier que l'amour est vraiment là, c'est ce qu'on va voir ensemble aussi. Euh, donc voilà, donc j'introduis un peu tout le monde, tout le monde est là. Euh, ok Diane, bon ben on se retrouve, tu as le, tu as le replay de toute façon, donc euh, voilà. Donc, je suis un petit peu déjà dans le sujet, donc je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite juste à me faire un coucou parce que moi, ça me fait vraiment du bien de me sentir connectée à vous et de vous savoir présent. Voilà. Euh, donc voilà, la question, c'est comme je vous ai dit. Euh, déjà, je vais vous partager mon expérience personnelle, pourquoi je propose ce sujet-là. Et puis, après, euh, et puis après, on voit selon le fil commencer. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais dire euh, Je vois dans mon cabinet et aussi… Euh, chez un grand nombre de patients mais aussi dans les expériences que j'ai vécues je ne sais pas si c'est le cas pour vous où vous avez déjà été dans une relation où vous avez le sentiment de vous dire waouh, euh, ce que je vis est vraiment génial euh, et, et, et en fait on s'emballe, Coco Christelle et en fait on s'emballe, on, on est vraiment dedans et on se dit tiens, euh, euh, alors même que la situation montre Vraiment qu'il n'y a pas à s'attacher à cette personne, que vous n'avez rien à faire avec cette personne, que de toutes les façons, ça ne va pas fonctionner. Et malgré tout, vous n'allez pas pouvoir contrôler cette, cette chose, cette intensité qui vient en vous et vous allez dire « je l'aime ». Donc, allons qualifier, euh, allons clarifier en fait ce sentiment amoureux. Est-ce que finalement, quand on passe des moments super intenses avec quelqu'un, euh, des moments sincères, euh, est-ce que ça veut dire une sexualité vraiment épanouie Est-ce que ça veut dire forcément que vous l'aimez ou que l'autre vous aime Eh bien, non justement. Et c'est ce que je vais vous expliquer euh, durant ce live. Alors, coucou Laure, euh, <rire> qui me dit « je ne me sens pas, j'ai du tout <rire> je suis contente de te voir là <rire> alors mon but en fait c'est que vous puissiez déjà sortir de la confusion entre ce que vous ressentez entre ce que vous ressentez ce qui se passe dans la relation ce que l'autre ressent pour vous et tout ça mais entremêlé avec ce que vous identifiez vous même par un sentiment d'amour excusez-moi par un sentiment d'amour. Donc, on va mettre de la clarté dans tout ça. Et le but justement de ce live, c'est d'amener une traduction entre, entre ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui fait le lien qu'est-ce qui se passe entre ces différents points que je vous dis, comment le cerveau traduit toute cette information et traduit cette intensité dans votre corps. Voilà. Et, on va déjà enlever les malentendus parce que je pense que tout étant vibratoire et selon la vibration dans laquelle vous êtes, euh, vous allez attirer à vous, je reviens vers ce schéma, selon la vibration dans laquelle vous êtes, vous attirez à vous des hommes et des femmes qui vous qui correspondent à votre vibration. Donc, on va sortir les malentendus. Pourquoi Parce que vos pensées créent votre réalité. La nature de vos pensées crée les rencontres, les futures rencontres que vous allez avoir. Donc, si déjà là, vous êtes dans une relation et la version de l'histoire de cette relation, c'est que vous êtes dans une relation de merde, que vous vous êtes fait avoir, que l'autre c'est un con et que ça va pas, euh, sachez bien que ça va être la base pour la future relation c'est à dire que intrinsèquement dans votre vibration euh, c'est sur cette version de l'histoire que ça va être que, que va être le point de départ de la nouvelle relation donc c'est super important d'avoir déjà une clarté on va déjà faire sauter les malentendus ok vous passez un moment exquis avec une personne. La personne, elle est vraiment là pour vous. La personne vous tendresse vraiment. La personne a des gestes, même vous dites, wa ouais, c'est incroyable d'avoir ces gestes-là juste dans un ou une première rencontre ou, ou dans un début de relation. Il y a plein de tendresse. Il est tellement, elle est tellement généreuse. La personne est tellement là. La personne me dit des mots doux et, et je vois dans les yeux que la personne ne pense vraiment. Euh, vous sentez vraiment qu'il y a une pleine présence de la personne qui est là que, et que vous êtes presque le, le centre de tout à cet instant quand vous allez passer ce moment avec cette personne et vous voyez que ce moment passé il ben, n'y a plus trop de nouvelles ou, ou, ou bien il y a des nouvelles mais c'est quand même un peu plus distancé et là vous ne comprenez pas ce qui se passe vous dites mais ce n'est pas possible cette personne vraiment <rire> et a profité de moi euh, eh ben non non pas forcément cette personne n'a pas forcément profité de vous vous pouvez dire oui mais c'est franchement la personne m'a trahi c'est un menteur pas forcément non plus non non non non donc on va on va déjà déposer ça vous pouvez dire ah oui mais c'est un, un gros salaud en fait il est juste venu c'est un gros mytho il m'a raconté des histoires juste pour m'avoir et en fait il n'est pas intéressé par ma personne non plus non plus. Il ne s'agit pas de ça non plus. Donc, on va mettre de la clarté. Qu'est-ce qui se passe Vous pouvez absolument rencontrer quelqu'un ou vous-même être dans un instant présent plein quand vous êtes avec quelqu'un et, et, et être pleinement là, être généreux, être vrai à cet instant où vous partagez ce moment-là. et Il y a des personnes qui qui sont comme ça. Ils sont vraiment dans l'instant présent. Ils, ils vivent la relation de cette manière-là, avec cette générosité-là. Et c'est vrai à cet instant-là. Mais ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a un décalage après, entre ce moment-là et l'après, que la personne vous a menti. À l'instant où la personne vous a partagé ce moment-là, ce moment-là était vrai pour cette personne-là. Ça, c'est important pour moi de vous dire. Voilà, parce qu'on ne peut pas si la personne vous ment à cet instant-là, vous le ressentirez. Mais vous ne pouvez pas mettre en doute la sincérité de l'intention du moment, euh, la qualité du moment, l'attention du moment, euh, avec le fait qu'il n'y ait pas de continuité. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de continuité, c'est encore autre chose. Donc, ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas. Non, ça ne veut rien dire du tout. Ça vous dit juste que vous avez partagé un instant intense avec une personne qui a été pleinement là. Point, point, c'est tout. Voilà. donc euh, l'un n'empêche pas l'autre en fait. Avoir une sexualité à un moment plein et une sexualité épanouie ne veut pas dire forcément, n'induit pas forcément que la personne va s'engager avec vous et que la personne vous aime. Non, non, il y a vraiment un décalage avec ça. Donc ça appelle à quoi en fait Ça appelle du coup d'une certaine manière à notre propre responsabilité dans notre choix d'être avec cette personne et surtout de valider avec qui vous êtes. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se joue à cet instant-là Donc, qui fait que, euh, qui va vous permettre de rester à la fois, bien sûr, on a besoin que les choses soient légères, mais on a besoin aussi en même temps de revenir dans une lucidité de qu est quel est l'enjeu de cette rencontre, pourquoi on s'est rencontrés, pourquoi on passe ce moment ensemble et ne pas projeter vos désirs en fait sur, sur la relation. Donc, euh, euh, donc, ça demande vraiment, effectivement, de prendre le temps de savoir qui, qui est en face de moi et, et, et de connaître la personne vraiment. Donc, ça, c'est important de poser ce malentendu et de revenir à votre propre responsabilité, dans votre propre jugement, à partager cet instant-là, voilà, sans projeter les choses forcément. Donc, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe en fait je vis un instant, cet instant est magique. Cet instant est incroyablement beau. Et malgré le fait que la personne que vous rencontrez en face de vous est une personne que vous venez de rencontrer, donc vous ne pouvez pas prétendre connaître la personne, vous pouvez pas non plus... Euh, il se pourrait que la personne même vous explique « Moi, je ne veux pas d'une relation », c'est très très clair. Donc, c'est là au moins les cartes sont mises. Peut-être que cette personne est... Et, et travaille beaucoup, voyage, donc vous expose son indisponibilité. Peut-être que cette personne est une personne mariée, donc au moins c'est mis au clair. Mais malgré tout, vous partagez cet instant. Cet instant, il est, il est vraiment euh, intense. Et malgré que vous avez l'information que cette personne n'est pas disponible, vous ressortez de là et vous vous dites « Waouh, ouais, c'était tellement beau !»« Mais en fait, je l'aime !» Ou il m'aime. Parce que c'est pas possible de partager un moment aussi intense sans avoir un sentiment amoureux. Et là, vous tombez dans l'erreur. Mais la question qui est intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe qui fait que votre cerveau a traduit cette intensité dans votre corps comme étant « il m'aime mais je l'aime vraiment ». Et en fait, voilà ce qui se passe. Je vais vous montrer ça. Je suis désolée sur Instagram, mais l'écriture va être mis à l'envers, mais je n'ai pas encore trouvé la solution pour ça. Mais si vous avez une astuce, je suis vraiment prenante. J'ai déjà mis le, le, le, le, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Bien. Alors, vous, vous êtes là, d'accord Et là, vous avez la personne que vous voulez rencontrer, que vous avez rencontré. Et entre les deux, qu'est-ce qui se passe Va se créer. On va mettre en couleur. Il va se créer une relation entre vous deux. On est d'accord Donc, dans cette relation-là, qu'est-ce qui se passe Vous allez vous rencontrer, ce moment va être intense, il va être beau. Mais ce moment, il ne va pas forcément se poursuivre. Ou bien oui, mais il y a une intensité dans votre corps. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que cette intensité que vous ressentez quand vous êtes avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, qui vous dépasse. Vous avez le sentiment que vous tremblez à l'intérieur de vous. Vous avez l'impression que déjà la personne va vous manquer. Vous avez l'impression que vous tremblez à l'intérieur de vous. Il y a une excitation assez forte euh, dès lors que vous pensez à la personne, dès lors que... En fait, cette intensité-là, c'est tout simplement parce que quand vous rencontrez la personne, vous allez vous rencontrer selon vos besoins. Ça peut être un besoin par rapport à des manques, mais ça peut être aussi des besoins par rapport à des envies. Donc, vous allez vous rencontrer parce que vous avez des, des besoins en commun. On est d'accord Donc, qui fait que, une fois que vous vous rencontrez, cette intensité que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est avant tout relié au fait que vos besoins soient nourris. Imaginez-vous, ça ne vous arrive pas déjà vous, Il y a quelqu'un qui vous séduit. Il, rien que le fait que la personne s'intéresse à vous, vous écrit, vous dit à quel, point, à quel point vous êtes magnifique, à quel point vous êtes génial, à quel point il y a quelque chose en vous qui, qui, qui, qui, qui crée un appel chez lui. Mais que la personne vous plaise ou pas, il y a déjà quelque chose qui se, qui se crée à l'intérieur de vous. Pourquoi Parce qu'en réalité... Ce qui se passe, c'est que quand vous rencontrez l'autre, votre besoin, vos besoins primaires sont nourris. Je vais mettre les besoins primaires. Et les besoins primaires, c'est quoi C'est votre besoin de séduction et nourri. Imaginez-vous, votre besoin d'être en lien, le non, non, besoin de séduction, votre besoin, je suis désolée sur Instagram, <rire> vraiment, votre besoin d'être en lien et nourri. Votre besoin de complicité est nourri. Votre besoin de sexualité est nourri. Votre besoin de partage est nourri. Votre besoin de soutien est nourri. Imaginez que tous ces besoins-là, tout d'un coup, soient nourris. En réalité, vous êtes comme un junkie qui a un, un espèce de shoot à l'intérieur de vous. Et c'est ce shoot-là qui, qui correspond à l'intensité qu'il y a à l'intérieur de vous. Et c'est justement cette... « Ah, ça y est, j'ai mon shoot, le junkie, il reçoit sa shoot, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, il se sent super, super, super bien. Et c'est ça que vous ressentez à l'intérieur de vous, qui n'a rien à voir avec le sentiment amoureux. Donc, ce sentiment plein que vous avez, d'une excitation forte, d'un manque, d'un besoin de, sédu de séduction qui est nourri, d'un besoin de complicité, d'un besoin de, de rire ensemble, de soutien, de légèreté. Tout ça en même temps est nourri en vous. Et ça, ça correspond à cette intensité que on a l'illusion de croire que c'est un sentiment amoureux. Mais ce n'est pas un sentiment amoureux du tout. Parce que le sentiment amoureux, lui, quand je reviens ici, le sentiment amoureux, lui, c'est lié à la personne. Ça vient au second plan. Le sentiment amoureux, l'amour, elle se situe par rapport à la personne. Comment je peux qualifier que j'aime la personne si je ne la connais pas Comment je peux justifier que j'aime la personne si cette personne vous a dit au départ que la personne n'est pas prête à s'engager pour vous C'est ça en fait. Parce que l'amour en soi, je t'aime, ça veut dire j'aime ta personne. J'aime la manière dont toi, tu avec moi donc là on parle d'une attitude de la personne vis-à-vis -vis de vous de la manière dont cette personne vous intègre dans sa vie là vous pourriez qualifier j'aime la personne la façon dont cette personne est avec vous mais avant que vous n'ayez cette information là tout ce que vous pouvez ressentir n'est pas un sentiment d'amour c'est uniquement une intensité reliée au fait que tous vos besoins primaires soient nourris votre besoin, on a tous, on se sent tellement bien quand on se sent, on, on, on se sent séduit, on se sent apprécié, on se sent... mais ça fait tellement du bien. On pense à vous, ça fait tellement, c'est tellement génial. Mais cette intensité-là de dire, ouais, ok, euh, c'est là, c'est présent, ça me prend par les tripes, ça me prend partout. Je pense à la personne. C'est pas parce que vous pensez à la personne que vous l'aimez. Vous pensez à la personne parce que vous êtes un junkie qui a besoin de renourrir ses besoins parce que ô oh, combien c ça remplit, c'est excitant de, se, de remplir votre besoin de vous sentir en lien de fusion, de séduction. C'est ça en fait. Donc, c'est important que vous puissiez comprendre ça et de comprendre la mécanique du cerveau qui, le, votre mental, lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va associer il va associer ce, cette intensité et ce sentiment-là, il va associer ça avec la personne. C'est comme s'il va créer une accroche avec la personne. Parce que sans la personne, c'est comme si que ce, cette intensité se dissout en fait. Pour que cette, cette intensité ait du sens, pour que ce sentiment amoureux ait du sens, il faut forcément que vous l'accrochiez à une personne. Mais ce n'est pas ça du tout. Donc, j'espère en tout cas que ce live vous amène à une conscience de ce qui se passe et de ce qui se joue. Et qui veut dire que pour savoir s'il si y a vraiment un sentiment d'amour de vous par rapport à la personne ou de la personne par rapport à vous, il y a besoin de le valider vraiment. Il y a vraiment besoin de valider la personne dissociée de l'intensité qui est que mon besoin de séduction est nourri. Bon, pas que de séduction bien sûr, mais toute la liste que je vous ai dit tout à l'heure. Et en fait, c'est intéressant parce que, euh, c'est ce que j'ai dit, ouais. le cerveau associe l'intensité avec la personne, alors que c'est deux choses complètement différentes. Voilà. Donc du coup, euh, ce qui est intéressant pour moi, c'est de vous dire pourquoi je vous parle de ça. C'est tout simplement que j'ai réalisé que de manière récurrente, je répétais ça chez moi. Et en fait, je me suis dit, mais c'est fou parce que très rapidement… <rire> d'une manière assez rapide, il y a quelque chose en moi qui, quand je rentre en relation avec quelqu'un, fait que je pense, enfin, je pense, quoi. Je me dis et je pense que je l'aime, en fait. Donc, je peux aimer quelqu'un de manière très rapide. Et je me dis, c'est fou comme je perds l'objectivité à ce point-là de me dire que je peux aimer quelqu'un que je connais peu, que je peux aimer quelqu'un qui me dit qu'il n'a rien à m'offrir ou que je peux aimer quelqu'un qui, qui n'est pas disponible. Mais comment c'est possible en fait Comment c'est possible que je me perds à ce point-là Comment c'est possible que quand je dois quitter quelqu'un, je confonds, euh, j'ai la difficulté à quitter une personne parce que j'ai un sentiment amoureux fort où je me dis j'aime la personne Comment je peux aimer une personne qui m'offre rien Comment je peux aimer une personne qui ne m'offre rien Comment je peux aimer quelqu'un qui ne m'accorde pas la considération et la place que je souhaite Mais en fait, quand je me pose, je me suis posé cette question-là, je me dis mais non Mais non en fait Je ne peux pas dire que j'aime sa personne. Si sa personne se comporte comme telle avec moi, je ne peux pas dire que j'aime sa personne. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui ne m'accorde pas d'importance. Je ne peux pas lui accorder mon amour, ce n'est pas possible. À partir de là, je me suis dit « Waouh !» Alors, qu'est-ce qui se passe Et donc, du coup, je me suis vraiment introspectée Donc comment le, le cerveau traduit l'information pour arriver au fait que je me, je me trompe moi-même, en fait. Que je n'ai pas la lecture juste de ce qui se passe. Et en fait, quand je me suis posée, là, j'ai compris. Je me suis dit, en fait, le cerveau traduit l'intensité comme étant un sentiment amoureux. Alors que ça n'est pas du tout. L'intensité, c'est mes besoins, primaires qui sont nourries. Mon besoin de séduction, mon besoin de, de, de fusionner, mon besoin de complicité, de légèreté, de rire ensemble, de me sentir avec quelqu'un, ne plus me sentir seule, que quelqu'un pense à moi. C'est tout ça qui est nourri en même temps, qui me donne l'illusion de croire que je l'aime ou bien que l'autre tient à moi. Voilà. Et qui fait que je perds toute objectivité. Et une fois que j'ai compris ça, ça m'a permis de... Pouvoir être en relation avec beaucoup plus de, euh, je sais de où les choses se placent en fait. Je ne dis pas, l'intensité se vit toujours aussi fort. Je suis toujours le junkie qui prend ma dope et qui me dit, ouais, c'est trop génial, j'adore ça mais ça n'enlève pas le fait qu'il y a quand même une lucidité, c'est-à-dire que quand je fusionne et que je vis ça avec la personne et que je rencontre avec la personne, c'est super. Mais j'apprends aussi un mouvement qui est important aujourd'hui, c'est de défusionner pour revenir dans mon espace afin d'être lucide face à la situation. Bien sûr, face à la situation, de remettre chaque chose à sa place. Donc c'est sûr que quand je fusionne, je ne peux pas voir ça. Quand je fusionne, je suis là pour goûter à, à l'intensité de cette fusion. Mais c'est uniquement, c'est pour ça que c'est aussi bien d'avoir des espaces où chacun a besoin de revenir dans son espace personnel pour retrouver euh, notre propre objectivité, mais surtout pour revenir dans nos propres besoins et là où on est la relation en fait. Voilà. Donc, j'espère que ça déjà, ça vous a amené des éléments, euh, euh, des éléments de clarté. Donc, tout ça pour vous dire qu'en réalité, en effet, vous pouvez vivre... Un moment avec un plaisir sexuel très intense, une fusion très intense avec quelqu'un, sans forcément aimer la personne, sans forcément aimer la personne. Et nous l'avons tous fait. Hein. On peut pas dire oui, ben non, ouais moi de toute façon c'est pas mon genre, c'est pas mon type d'aimer. Non en fait. Déjà, vous ne connaissez pas la personne, donc quelque part, vous êtes déjà dans cette configuration-là. C'est-à-dire que vous donnez tout, on a tous cette capacité de dire, « Ouais, je, je suis dedans, Je donne, quand on s'abandonne vraiment, bien sûr. » Mais euh, même vous, vous ne pouvez pas valider si vous aimez la personne. C'est encore autre chose. Donc, j'espère que déjà cette première partie vous a amené de la clarté, euh, en tout cas, euh, <rire> et de façon à ce que vous puissiez avoir des relations plus euh, écologique pour vous, mais ça amène aussi du coup à, quand vous rencontrez quelqu'un de savoir où les choses se placent parce que du coup vous, ça vous permet de, de prendre le temps de découvrir la personne, la personne et comment la personne est avec vous pour définir vraiment si le sentiment de amoureux est vraiment là, si l'amour est vraiment là, si le je t'aime est vraiment là en fait. Donc je vais vous donner les cinq règles d'or vraiment les cinq règles d'or de comment savoir que le sentiment amoureux est vraiment là dans la relation. Comment savoir que le sentiment amoureux est vraiment là, présent, dans la relation. D'accord La première chose, c'est déjà de prendre du temps, valider la proposition qui est là. C'est important Valider la proposition qui est là, ça veut dire échanger en fait déjà pour savoir euh, pourquoi vous vous rencontrez. Est-ce que vous vous rencontrez pour quels sont les besoins en commun qui sont là en fait. Voilà. Est-ce que euh, on, on se rencontre pourquoi Valider. Donc la relation c'est en fait c'est l'offre et la demande. Vous vous avez besoin d'être clair avec ce que vous voulez et en même temps voir aussi quelle est l'offre qu'il y a en face de vous. Si vous dans votre dans votre euh, dans votre proposition à vous personnel vous vous dites moi aujourd'hui j'ai vraiment un besoin de juste un besoin d'une relation légère de sexualité sans aller plus loin mais oh, que ça soit clair voilà et ça vous permet de vérifier si la personne en face désire la même chose que vous à l'inverse si vous avez envie vraiment d'une relation sérieuse et de fonder une relation de couple, Valider si la personne vous suit ou pas. Ça ne vous empêche pas de passer un moment avec la personne, mais au moins vous réajustez. C'est ça qui est important. Donc, vous savez où vous êtes, vous savez où vous mettez les pieds. Donc, prenez le temps d'échanger pour valider la proposition qui est là, afin que l'offre et la demande se synchronisent. La deuxième chose qui est importante, c'est accepter. Accepter d'entendre la proposition de l'autre. Ça vous demande en fait de quelle est la relation qui est possible là, ici et maintenant qu'est-ce qui est possible Qu'on soit consentant tous les deux c'est-à-dire, est-ce que la... ça veut dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure la première c'est on vérifie l'offre et la demande l'un c'est d'entendre et d'accepter la proposition qui est là, ça veut dire écouter ce que l'autre vous dit, entendez bien ce qu'on vous dit en fait, parce que très généralement vous projetez vos désirs sur l'autre et vous n'écoutez, vous n'entendez plus et vous ne validez plus ce que l'autre est prêt pour vous. Quand une personne vous dit en face, je n'ai pas envie d'une relation, je ne suis pas prêt à vivre une relation, ça ne veut pas dire qu'éventuellement ça sera possible. <rire> ici et maintenant, la personne a dit, je ne suis pas disponible. Entendez bien que la personne n'est pas disponible. Il vous offrira, là, cette personne ne vous offrira pas plus. Donc, n'attendez pas plus ici et maintenant. Voilà. Donc, euh, ça c'est vraiment... Euh, euh, important, donc on revient aussi du coup à la proposition de base, ça veut dire, ok, quels sont les, nos besoins primaires qui nous appellent à nous rencontrer mais aussi quels sont les besoins profonds, les besoins profonds c'est ce que vous voulez vraiment et qui est non négociable donc, on peut rencontrer quelqu'un juste par besoin d'amitié ou besoin d'être en lien ou de sexualité ou autre mais on peut avoir un besoin profond qui dit moi je veux vraiment être en couple, donc, au moins ça c'est clair, voilà Troisième règle d'or qui est vraiment important aussi, c'est ne projetez pas vos désirs sur la personne, sur l'autre. Restez vraiment avec ce qui est possible en fait. Ne rentrez pas dans une relation fantasmagorique comme ça où, où vous projetez les choses, vous dites « ben voilà ». Non, les choses sont ce qu'elles sont. Restez synchronisés avec ce qui est là. Voilà, restez au même rythme en fait. Donc ne projetez pas vos désirs parce que dès lors que vous projetez vos désirs, vous allez, vous allez vous désynchroniser avec la personne. Donc, euh, voilà. La quatrième, le, la quatrième règle d'or, c'est euh, pour savoir si vous vous aimez vraiment. On parle d'amour, de sentiment d'amour. Si vous, vous aimez vraiment la personne, posez-vous une question pour valider ce sentiment-là. Ou si vous voulez vérifier que l'autre vous aime vraiment, Posez-vous posez juste une question. Une question. Partez de l'attitude de la personne. Supposez que la personne en face de vous n'est pas euh, disponible, n'a pas de temps à vous consacrer, euh, que la personne vous dise qu'elle n'est pas prête à une relation aujourd'hui, euh, que la personne ne vous met pas au cœur de sa vie. On va donner cet exemple-là. La seule et unique question que vous avez à vous poser, c'est « Est-ce que moi, là, ici, je suis prêt à accorder mon amour, à accorder tous mes sentiments à une personne qui ne m'accorde pas de la considération, à une personne qui ne m'intègre pas dans sa vie Est-ce que moi, là, aujourd'hui, j'ai envie d'accorder de, de l'importance à quelqu'un qui ne m'en accorde pas Je vous pose cette question. Est-ce que toi, là, qui me regardes, tu es prête à accorder de l'importance à quelqu'un qui ne t'en accorde pas. À ce moment-là, tu as la réponse. Si la personne en face de toi, tu l'aimes vraiment. C'est ça en fait. Parce que si ta réponse c'est non, en dehors de ça, il n'y a que de l'attachement. Il n'y a qu'un besoin qui est intensément nourri. Mais on ne parle pas de sentiment d'amour. C'est différent. D'accord L'autre exemple, si vous êtes avec quelqu'un qui vous met au cœur de, votre, de sa vie, qui est là au petit sein pour vous, présent, qui vous accorde euh, du temps, de l'attention, posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'accorder de l'importance à cette personne dans l'attitude qu'il a vis-à-vis -vis de moi Si la question est oui, c'est que vous êtes en train d'intégrer la personne, vous aimez la personne. Donc là, le sentiment d'amour peut avoir sa place. Vraiment c'est là que le sentiment d'amour peut être naissant, en répondant à cette réponse-là. Donc voilà, Donc je précise encore, ne pas avoir de, de confusion entre l'intensité de ce sentiment d'amour ou valider la personne et cette intensité qui est juste là, qui est uniquement la sensation que vous avez euh, parce que votre besoin euh, de faire partie d'eux, votre besoin de séduction, d'être entendu, d'être tout ça est nourri. C'est différent. C'est différent. Et la cinquième règle qui est vraiment importante, c'est apprenez, apprenez à fusionner et aussi apprenez à faire le mouvement de la fusion et la diffusion. La fusion. Bon, il y a des gens qui disent fusionner, c'est pas bien. Euh, ouais, pourquoi pas Si ça leur plaît. Moi, j'adore ça, parce que j'adore l'intensité. Moi, j'ai un besoin d'intensité. J'adore fusionner avec la personne avec qui je suis. Mais en fait, ce qui est important, c'est que quand on rencontre la personne, on fusionne en fait, on ne fait qu'un. Et c'est ce sentiment-là qui est si bon. Et il y a une, presque une addiction à cette sensation là Mais ce qui est très important, c'est aussi d'apprendre à défusionner, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour revenir dans votre espace personnel afin de pouvoir retrouver, euh, être connecté à vos propres besoins et être pleinement là pour vous. Et en, en même temps, avoir un regard beaucoup plus objectif par rapport à la relation. Comment défusionner Pour être concret, il faut reprendre un peu plus d'espace. Il faut remettre un peu moins de, de contact en fait. Re, revenez vers vous tout simplement. Parce que si vous êtes en permanence en contact, vous n'avez plus d'espace pour vous. Accordez-vous un espace pour vous en fait. Revenez revenez vers vous, donc il faut juste redistancer un peu la relation Enfin juste moi personnellement quand je fais ça ben, je, pendant moins un jour je ne contacte pas trop je, je reviens vraiment vers moi, j'ai besoin de ça pour revenir vers moi et de revoir quoi, là je, mon regard il s'ouvre, ma conscience elle est là je vois les choses différemment, bon c'était super intense c'est génial cette intensité, elle est toujours présente en moi, qui est reliée à cette personne bien sûr. Donc, je pense encore à lui, Je, je, je, je il me manque déjà, c'est génial et c'est ok. Mais en aucun cas, je vais traduire ça comme un sentiment amoureux. Non, non, non, non. J'ai conscience et j'ai besoin de me rappeler à cet instant-là. Je me rappelle, attends, ce que je ressens là n'a rien à voir avec la personne. C'est juste que, ah, à quel point mes besoins sont nourris et à quel point c'est génial. Et je reviens vers moi, quelle est sa proposition en fait, en vrai Ah d'accord, en fait c'est un homme d'affaires qui voyage beaucoup qui n'est pas disponible. Ah ouais, d'accord, en fait il n'a a pas grand-chose à m'offrir, qu'est-ce que je fais de ça Ok, c'est hyper clair que il n'y a pas de sentiment, moi-même je ne peux pas accorder un sentiment d'amour pour une personne qui n'est pas là pour moi. D'accord Et l'autre aussi, bon ben c'est hyper clair que là, le sentiment d'amour, on ne peut pas qualifier qu'il est naissant. Non. Et à partir de là, soyez là bien ancré en disant « qu'est-ce que je veux pour moi Est-ce que oui ou non je reste dans le jeu Est-ce que oui ou non je sors du jeu ?» Mais en aucun cas, vous allez accuser l'autre pour un mouvement dont vous n'êtes pas capable de faire. C'est-à-dire que c'est à vous de prendre soin de vous. Donc, rentre en jeu vraiment la notion de la confiance en soi. Justement, je, je viens de finir l'atelier sur renforcer la confiance en soi dans lequel je parle vraiment, à quel point il est indispensable de se connaître, de connaître tous vos besoins primaires, de connaître vos besoins profonds. Et, et de cette manière-là, ça c'est une carte de lecture dans votre relation d'amour. Et quand on a cette carte de lecture et que c'est vraiment hyper clair, moi j'appelle de vos référentiels en fait, une fois que vos référentiels de la relation, la relation par rapport à vous-même, par rapport à l'autre, elle est très claire, vous pouvez être en toute confiance dans la relation, même si c'est une relation qui ne va pas aboutir, même si c'est une relation juste pendant un moment ou un temps. Mais vous n'aurez au moins pas la sensation, et ça c'est hyper clair, quand la confiance est là, on n'a pas l'impression de se faire saloper, quoi, parce que personne ne salope personne en réalité. Il y a un moment donné, on est consentant dans quelque chose dans lequel on n'a pas été assez vigilant et lucide dans la manière dont on s'occupe de nous. On perd notre propre jugement. Et dès lors qu'on perd notre propre jugement, mais on est complètement perdu dans la relation, quoi. Ça c'est sûr. Donc, Rétablir votre confiance en vous vous permet d'être en relation avec beaucoup plus de sérénité et avec beaucoup plus, vous avez les rênes entre les mains. quoi. Vous savez si vous devez faire un pas en avant ou un pas en arrière et comment vous pouvez prendre soin de vous dans la relation. Voilà. Donc si vous aussi vous avez envie de participer à un atelier sur renforcer euh, la confiance en soi pour renforcer votre confiance en l'amour, en la relation, en l'autre, euh, pour... pour euh, voilà, vous autorisez à avoir toujours ce cœur ouvert dans la relation. Euh, sachez que les prochains ateliers sur la confiance en soi vont être faits au mois de septembre. Donc, si vous avez d'ores et déjà envie de réserver votre place, n'hésitez pas à me contacter euh, de façon à ce que je puisse réserver la vôtre parce que c'est comme tous les ateliers que j'organise, c'est des groupes restreints de 12 personnes. Donc, euh, si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous avez envie de traiter ça vraiment, euh, n'hésitez pas à réserver votre place. Voilà donc, ça c'était le sujet sur la question. Avez-vous des questions sur ce que je vous ai dit là Alors, oui, ben, il y a un, un replay. Si, si, donc, vous pouvez à tout moment revoir. Et voilà, La différence avec le live, c'est que vous pouvez poser la question directement et je suis là pour vous répondre. <rire> avec plaisir, elle a dit. Voilà. Euh, merci Christelle d'avoir euh, répondu, c'est super. On voit que tu as l'habitude de faire des lives parce que du coup, y a une. <rire> <T 'es> plus... <rire> tu réponds à ma place parce que tu vas bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit là Et la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous avez des questions ou bien qu'est-ce qui vous a parlé dans ce que je viens de vous partager Alors, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de voir ce que vous me dites. J'ai hâte de lire et de savoir ce que vous me dites. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qui vous parle dans tout ça Audrey, Petite Fleur, Christelle, Laure, Elodie, Émilie. Alors, Laure me dit Merci pour ce reminder. Encore <rire> demain, je redescends. <rire> oui, il faut redescendre. <rire> Christelle, identifier et respecter ses propres besoins. Effectivement. Et effectivement, c'est super, super important. Plus vous prenez confiance en vous, vous ancrez cette confiance en vous et plus vous êtes en confiance dans la relation. Hein. Ça, c'est sûr. Euh, les questions sont au-dessus, Armelle. Merci, elle a dit que tout vient de soi. Encore une fois, comme dit Audrey, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement, tout vient de soi. Alors... Quelle place donnez-vous à vos valeurs intrinsèques vis-à-vis -vis de l'intensité de la rencontre Alors, quelle place donnez-vous à vos valeurs intrinsèques Qu'est-ce que tu entends par là Alors, attends, qu'est-ce que qu'il qu entend par là Vis-à-vis -vis de l'intensité de la rencontre. Qu'est-ce que tu entends par là Elle a dit. Vos valeurs sont... Sont forcément des points importants en fait parce que c'est ce qui guide euh, vos besoins vos besoins se font en fonction de vos valeurs d'accord et en fait du coup c'est j'ai des valeurs qui fait naître des besoins et à partir de ces besoins là je vais rencontrer quelqu'un avec qui je vais pouvoir plus on a des besoins en commun et plus les affinités et, et, et l'entente se fait en fait voilà. Et plus les besoins sont en commun et plus l'intensité de la rencontre, elle est là. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est que j'ai réponds à ta question. Mais en tout cas, c'est ce qui me vient dans ta question. La deuxième question, c'est désynchronisation avec la personne à cause des projections. Effectivement, on se désynchronise parce qu'on projette. On n'est plus dans la relation, on est dans la, la relation projetée. Mais on n'est plus dans la relation. Donc, ça crée des décalages souvent. Et du coup, des malentendus. Alors, Fabrice qui me dit qu'une relation est difficile, mais non Une relation, ce n'est pas si compliqué. Je souhaite en tout cas que ce live vous amène vraiment à, à, vous, à amener cette légèreté dans la clarté de comment vivre une relation, justement. Parce que quand on est lucide et qu'on voit, on a une lecture de ce qui se passe, on est déjà posé, véritablement. On se pose, on s'autorise à vivre, on est tranquille, on a la maîtrise et la conscience des choses. Et, et on s'autorise à la fois à vivre les choses et en même temps, on sait comment prendre soin de soi, en fait. Donc, euh, voilà. Euh, elle a dit, « C'est certainement une des vidéos les plus justes auxquelles j'ai assisté. » Oh, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, elle a dit. N'hésitez pas à partager les lives, hein, du coup, pour permettre de diffuser l'information. On va arrêter de de briser nos cœurs, de briser le cœur des autres. On va essayer à arrêter, on va, j'espère qu'on va commencer à avoir une, une version de l'histoire de ce qu'on vit qui soit beaucoup plus positive parce que c'est beaucoup plus nourrissant, euh, constructif, vibratoirement parlant pour nous aussi. Euh, petite fleur qui me dit « Défusionner pour être plus lucide sur la relation exacte. Euh, et » Une fois qu'on fusionne et que, que c'est tellement bon, cette diffusion là ne veut pas dire qu'on coupe la, la relation. Non, la relation, elle est toujours là. C'est juste qu'on distance un petit peu pour revenir à soi. Et c'est super important. Elle a dit, qui me dit quand la rencontre se fait, tes valeurs se modifient, elles. Et, ou, <coughs> dis, oui, elle. Et où. Et tu aurais dit, où est-ce qu'elle. En fait, euh, <coughs> rien n'est figé. En fait, elle a dit, tout ce qui est posé là, nos besoins qui sont là, liés à nos valeurs qui sont là, peuvent changer avec le temps. Ce n'est pas que l'autre nous influence, c'est juste qu'à un moment donné, on se dit, tiens, j'ai des besoins qui me nourrissent plus que d'autres. J'ai des valeurs qui sont plus importantes que d'autres. Donc, tout peut être en mouvement. Ce qui est valable aujourd'hui peut changer dans quelques temps. Ça, c'est sûr. Donc, rien n'est euh, figé. Rien n'est figé. Mais c'est étonnant que tu reviens vers les valeurs. Je suis assez <rire> intéressée de pourquoi tu reviens vraiment vers la notion des valeurs. Euh, parce que tes valeurs sont intrinsèques en fait. Hein. Tu n'es pas... Euh, tu peux avoir des valeurs profondes qui sont bien ancrées en toi et des besoins qui varient. Voilà. On va dire que c'est plus les besoins, je reviens sur ce que je dis, qui peuvent varier. Mais intrinsèques en soi, on a quand même des valeurs. Mais en même temps, euh, tout est en permanence en mouvement à l'intérieur de ça donc euh, effectivement euh, euh, mais c'est en mouvance parce que nos besoins sont en mouvance aussi donc quand on est connecté à nos besoins à un moment donné on peut dire euh, bon ben ok j'ai juste besoin d'une relation qui soit légère et pouvoir dire tiens je voudrais une relation et que à fur et à mesure ça aboutisse à une relation ou on peut aussi dire, je veux une, une relation de couple intense et de s'autoriser à dire, tiens, pourquoi pas avoir une relation euh, euh, d'un temps. Tu vois, donc tout est à la fois euh, possible. Alors, Laure qui me dit sur Instagram, en fait, euh, fusion et défusion, ce sont les deux faces de la même pièce. Je viens de comprendre. Exact, oui. Mais non, ah, non, non, non, non, non, non, non. Je vais rectifier ce que tu me dis fusion, quand je parle de fusion et séparation, c'est les deux faces de la même pièce. La fusion et la défusion restent toujours dans la même face de la pièce, dans la mesure où la relation est maintenue. Elle prend juste une configuration différente. Je vais t'expliquer. Alors, on va prendre ça. Je vais t'expliquer ça, alors, pour amener un peu plus de clarté. À supposer que, là c'est toi... Et l'un, c'est l'autre. Et vous êtes tenus les deux par une relation. Peu importe, dès lors que vous êtes en lien, il y a une relation qui se crée. D'accord Quand vous fusionnez, la relation, elle, est, elle fusionne avec vous. Mais ça fait tellement, un, que ça donne une sensation tellement intense. D'accord Donc, inutile d'expliquer, je pense que tu sais ce que c'est. Quand on défusionne, on défusionne, regarde, le lien, il est toujours là. D'accord C'est juste que la fusion ne se goûte pas. Mais la relation, elle est toujours maintenue. Donc, il y a une différenciation entre fusionner et se séparer. Et là, la relation n'existe plus. D'accord Donc, défusionner, c'est comment je peux être en lien tout en revenant vers mon espace pour que moi, je puisse m'occuper de ce qui est important pour moi, qui est cette relation que j'ai envie de vivre. Voilà. J'espère que je t'ai amené une, une clarté dessus, là. <rire> Euh, elle a dit, euh, qui me dit, euh, je soutiens, ah oui, non mais tu vas pas, ah d'accord, d'accord, les, les hommes ce sont <rire> que la relation est difficile, on va dire que la relation elle est difficile peut-être dans le sens que, je pense que dès lors que j'espère vraiment, vraiment, vraiment. Que les lives vont vous amener euh, de de la tranquillité, de vous ouvrir dans la relation, parce que je pense que en fait on a aussi besoin d'un mode d'emploi quoi. Voilà, je pense qu'on nous a pas appris à rentrer en relation avec nous-mêmes, donc on n'est pas capable de rentrer en relation avec l'autre. Donc en fait tout est, tout tout revient à soi. On nous a on nous a on dire on a tellement besoin de prendre déjà confiance en soi, en ce que je suis, pour que je puisse prendre confiance en la relation et en l'autre. Donc, effectivement, ce qui est compliqué, c'est déjà la compréhension. Qui, ce qui est plus compliqué, c'est pas tellement de vivre la relation. Ce qui est compliqué, c'est de comprendre la mécanique, en fait, de comment la relation fonctionne et surtout, euh, comment faire pour être toujours au plus près et synchronisé par rapport à ce que je veux et ce qui est proposé, en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment tant que j'ai conscience qu'en fait c'est vraiment l'offre et la demande, la question c'est toujours quelle est la propos, quelle est l'offre qui est là puisque bon, la première chose c'est je connais, je connais véritablement ce que je veux, ce que je veux est hyper clair, d'accord Donc j'ai besoin d'être cohérent avec ça et cohérent dans le sens de entre ce que je veux et ce, ce que je mets en place, l'attitude que j'ai. Et en même temps qu'il y a ça, il y a aussi qu'est-ce que l'autre me propose en fait en conséquence. Et la lucidité de voir ça me permet de prendre soin, d'être synchronisé à la relation et de prendre soin de la relation que moi j'ai envie de vivre avec l'autre. Donc en fait, ce qui est difficile certainement aussi. Donc ça c'est expliqué. On va dire que ça c'est simple, mais je pense que une fois qu'on a une, une, aussi une gestion des émotions, une eh ben, ça rend la relation plus simple parce que je pense que c'est là où c'est un peu compliqué pour les gens. C'est de se dire souvent comment on gère. C'est fou en fait parce que le but de la relation c'est de se retrouver. Le but de la relation c'est de, de, de se retrouver, c'est d'être bien ensemble, c'est d'être dans la joie, c'est de partager tellement ce, tout ce qu'il y a de bon en soi, tout ce qu'il y a de bon en l'autre. Et, et c'est censé être quelque chose de doux, quelque chose de pétillant. Euh, de... Et en même temps, je, je remarque avec beaucoup de personnes que j'accompagne en séance individuelle que ils retiennent que la souffrance émotionnelle, ne retiennent que la souffrance émotionnelle qu'ils n'ont pas pu dépasser en fait. Et la décharge émotionnelle qu'ils ont eue. Donc, c'est vrai que en séance individuelle, quand les personnes me parlent des relations passées qui ont été difficiles pour eux, le premier objectif, c'est de rétablir la paix avec avec euh, ces, ces ces histoires passées, et vraiment d'avoir une nouvelle version de l'histoire dans lequel la personne est gagnante, ressort gagnant, et ressort surtout avec euh, l'essence de l'expérience pour qu'elle puisse construire quelque chose de de, de meilleur, en fait. Et c'est indispensable, indispensable, mais vraiment. Si vous avez une relation, excusez-moi, si vous avez une relation de merde d'avant, mais très sincèrement, euh, retravaillez, cette, retravaillez la relation, revoyez la relation, ressortez positivement de ça pour que vous puissiez reconstruire une autre relation avec, plus sereinement en fait et beaucoup plus en confiance. Parce qu'il n'y a, a pas de relation de merde en fait. Il, il n'y a que des relations dans lesquelles je n'ai pas tiré l'essence de l'expérience. Il n'y a que ça. Mais si vous tirez vraiment l'essence de l'expérience, waouh quoi C'est vraiment magnifique, c'est vraiment génial, c'est waouh Et chaque rencontre vous permet d'être une meilleure version de vous-même du coup. Donc, euh, je dis souvent, j'ai dit ça dans l'atelier sur, euh, sur euh, augmenter les chances de rencontrer l'âme sœur. Et je disais aux participants, euh, il n'y a que une reine qui peut rencontrer un roi en fait il n'y a qu'une reine qui peut rencontrer un roi mais pour devenir pour généralement on fait des pensées positives et on se dit ah j'ai envie de rencontrer un homme génialissime et on décrit ça comme si c'était voilà le, cet homme c'est un roi quoi c'est un, un grand homme quoi avec tout plein de qualités, euh, une ouverture d'esprit blablabla blablabla bla. mais en attendant, en attendant qu'est-ce qui se passe et eh bien la vie elle va vous amener plusieurs rencontres pour vous permettre d'être une meilleure version de vous-même, parce que vous-même, vous avez besoin d'être une reine pour rencontrer ce roi. Ou inversement, hein, pour... Donc, du coup, c'est... Et imaginez-vous que vous avez toutes ces rencontres et vous dites « Ah, des relations de merde, ça sert à rien !» Mais du coup, euh, il n'y a pas cette introspection et ce retour qui permet de transformer votre vibration intérieure et votre énergie et qui vous permet du coup de rencontrer quelqu'un, de rencontrer le roi ou la reine que vous voulez. Parce que pour rencontrer le roi et la reine que vous voulez, c'est très simple. Vous devez, avoir, vous devez avoir la vibration intérieure qui correspond. Moi, je passe mon temps à faire ça en séance individuelle. On transforme la vibration intérieure, vous obtenez la personne. Mais tant que vous n'êtes pas raccord, il ne se passe rien. Donc, la vie me dit « Ok, je vous aime tellement que si c'est ça que tu veux, c'est ta demande, je t'envoie toutes les rencontres qu'il faut pour te permettre d'être la meilleure version de toi-même et de devenir le roi ou la reine qui va rencontrer le roi ou la reine qui est là. » Donc, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Vraiment, vraiment, moi, j'ai je, je, pourtant vécu des, des relations où j'ai eu des décharges émotionnelles très fortes, mais chaque décharge émotionnelle m'a permis de vraiment… Euh, Changer les choses en moi, c'est pas facile, c'est pas facile, hein, parce qu'on revient dans la responsabilité, ça c'est hyper important. Je reviens dans la responsabilité de mes choix. À quel moment j'ai perdu mon propre jugement Comment je me traite dans la relation Comment je m'estime dans la relation Comment je me considère dans la relation Qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que j'accepte pas Et c'est dans cette responsabilité-là que je peux transcender l'expérience amoureuse et de sortir gagnant j'espère que c'est important pour moi. En tout cas, elle a dit, hé hey Fabrice, <rire> de faire une petite parenthèse, que les relations sont difficiles, mais quand même, quand même, je souhaite qu'elle puisse vous donner, que c'est live, et que ce que je viens de dire là, vous donne envie de, de retrouver, de réouvrir le cœur avec plus de sérénité et de confiance en vous. Ok, alors Petite Fleur me dit, j'adore… La... Ta description de la relation ben, merci beaucoup <rire> merci est ce que vous avez d'autres questions oui non est ce que c'est bon pour vous parce que pour moi là c'est bon en tout cas si vous avez des questions vous n'hésitez pas si vous voulez des séances individuelles pour sortir d'une relation qui ne vous convient plus mais surtout sortir gagnant gagnante N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et si vous voulez renforcer votre confiance en soi pour retrouver cette confiance en l'amour, en l'autre et en vous-même aussi, n'hésitez pas. Le prochain atelier sur la confiance en soi est au mois de septembre. Donc, vous avez le temps de mettre les sous de côté et de vous inscrire. Par contre, n'hésitez pas à vous inscrire dès site parce que les places vont partir assez vite à mon avis. Merci beaucoup. Merci José. Merci pour ce petit mot. Je ne savais pas que tu étais là. tu vois, Mais ça me fait plaisir de te savoir là. D'autant plus, c'est super. <rire> c'est super. C'est toujours une joie pour moi d'être là avec vous euh, les jeudis. Et s'il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas. Donc, euh, on m'avait demandé d'aborder aussi sur la notion d'argent. Donc, je vais mettre tout ça en place. Ne vous inquiétez pas. Elle a dit « Oui, il faut rendre à César ce qui est à César. <rire> » Merci Armel. <rire> Merci à toi, ça me fait vraiment plaisir de te voir là, tu sais, vraiment, c'est chouette. Merci Fabrice aussi pour ta fidélité, à Audrey qui est là, à Petite-Fleur, à José, à Laure, à Elodie, à tout plein de vous qui, qui êtes là et, et qui accueillent ce live, avec Christelle aussi, Diane qui nous rejoindra plus tard. Euh, voilà, n'hésitez pas à partager les lives. Euh, si ça vous parle, parce que vraiment, pour permettre à votre entourage de d'ouvrir euh, les consciences, donc n'hésitez pas. Petite fleur qui dit encore merci Armelle pour tes lives du jeudi. C'est vraiment de tout cœur. C'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. C'est pour vous. L'essentiel c'est que ça vous fasse du bien. L'essentiel c'est que vous puissiez avoir une meilleure compréhension de vous-même et du monde. Voilà. Voilà, voilà. Merci à vous. Passez une bonne soirée, prenez bien soin de vous. Elodie qui me dit, je me mets au lit sur ces belles paroles après avoir écouté ton live. Merci Elodie. Merci Elodie. Ouais, peut-être que je vais changer de métier, je vais devenir euh, journaliste, présentatrice. Tu vois, peut-être. Fabrice, merci à toi, très chouette de t'entendre. Merci pour ta présence et d'accueillir les lives, c'est top. Et surtout, merci de, de la confiance, hein, parce qu'il y a vraiment de ça qui est important. Je vous dis à jeudi prochain. Je ne sais même plus quel est le, le, le, le... Je ne sais même plus de quoi on parle jeudi prochain. Je ne sais plus. Voilà. Vous devez le savoir mieux que moi. Moi, je ne sais plus. Ce sera la surprise. Et je préparais le sujet comme d'habitude. Elodie qui dit « Tu passes super bien à la TV en tout cas. <rire> » Merci. Tu crois que mon rire, il passerait bien aussi mmh, Je ne pense pas parce que là, tu vois, je suis, je suis sur ma chaîne perso. Donc, je m'autorise à rire et tout. Mais à mon avis, il y aurait des rectifs. Tu vois, ça me ferait trop euh, pince-cul. Je pense pas que ça me plairait. <rire> S'il fallait enlever mon rire. <rire> Ok, allez, sur ces notes d'humour dans lesquelles je suis moi, très naturelle. Ah oui, ça, c'est sûr Elodie, je suis très naturelle. <rire> allez, je vous embrasse, passez une bonne soirée. Bye bye tout le monde, prenez bien soin de vous. À jeudi prochain, 18h à la même heure. Et partagez, partagez les lives. Allez, ciao, ciao